Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rocher, aujourd'hui 45 e journal de cas, voici ma planche du jour qui m'a demandé pas mal de temps aussi, en ce moment je fais des planches assez costauds quoi. Euh, on y voit la fille qu'on voit depuis le début, la fille à l'étoile noire, pensive, mélancolique, assise la tête dans la main et puis derrière elle il y a une spirale. Euh, un symbole très présent dans tout ce que je fais, un symbole qui symbolise l'obsession. Et euh, mon roman parle d'amour et d'art, deux domaines euh, d'obsédé quoi. Deux domaines où euh, l'obsession peut être euh, dévorante. Eh bien, c'est déjà tout euh, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Parce que j'ai l'impression que la vidéo est très courte, sinon j'essaye de toujours faire des vidéos d'environ 3 minutes. Je peux dire que je tiens mon rythme enfin en tout cas je tiens mon rythme de lever, c'est-à-dire que je me lève toujours à 3h du matin et parfois je me couche beaucoup trop tard par rapport à l'heure à laquelle je me lève mais c'est-à-dire que mes planches actuellement celle d'hier par exemple m'a pris presque 30 heures à faire en fait, donc quelque part ben, je suis quand même un peu obligé de peu mais euh, dans le contexte qui est le mien actuellement euh, alors que j'essaye de dessiner le plus vite possible et de manière euh, complètement euh, obsédée encore une fois c'est très bien en fait plus je suis fatigué plus je suis euh, plus euh, j'ai en moi l'énergie du désespoir mieux c'est en fait et euh, mieux je crée donc euh, c'est très bien bon et puis euh, j'ai quand même un peu euh, hâte d'avoir fini d'une euh, certaine manière, même si en fait euh, je pense que dès que j'aurai fini, euh, je me trouverai un autre défi et euh, je continuerai comme ça euh, longtemps encore. Bon voilà, merci d'avoir vu et puis euh, je vous dis à demain. Merci.